Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Tout le monde va très bien je pense. Ici c'est le maître Marabout du Bénin. Je suis ici pour vous faire une démonstration de votre portefeuille magique. Parce que aujourd'hui, il y a plein plein plein d'anacts sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, sinon je n'ai pas même l'habitude de faire des vidéos en ligne. Il n'y a pas. Je ne fais pas ça. Je vais vous dire, c'est un show de, à propos du portefeuille magique. Aujourd'hui, il y a plein de marabouts sur les réseaux sociaux au Bénin. Ça ne fait pleurer, même les vrais marabouts, ça ne fait pleurer au Bénin. Il y a plein, plein de jeunes qui sont en train de naquer des gens sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous-mêmes, les vrais marabouts, on en vient de sortir pour vous faire montrer comment ça se passe, le, le portefeuille magique. Parce qu'il y en a. S'il n'y a pas l'original, on ne trouve pas le faux. Si, si quelque chose n'a pas l'original, on ne trouve pas le faux. Donc, c'est pourquoi. Il y a des vrais marabouts, c'est pourquoi vous trouvez le faux. Regardez le portefeuille. C'est ce qu'on a fait le portefeuille magique. Vous avez Il y a une sorte dedans. Regardez avec moi. Nous avons beaucoup de marabouts au Si euh, Concernant le portefeuille magique, si vous contactez les marabouts, il faut que vous demandez le marabout. Au oh, Bénin, papa, vous êtes combien qui fait ce travail au Bénin. Si le marabout ne pas vous dit que nous sommes sept personnes, actuellement, c'est sept personnes qui ont ce pouvoir au Bénin, de Portrait magique Nous avons deux collègues actuellement qui sont au Nigeria, qui faisaient ce travail aussi. Si vous suivez bien, vous avez trouvé le numéro de plus de 134 aussi qui faisaient ces publications. Nous avons deux collègues au Nigeria, un était à Haïti actuellement, qui faisait aussi ce, ce travail. Donc euh, quelqu'un qui est à Haïti actuellement, il a résolu un problème dame d'Haïti. Bon, il s'est marié actuellement, ils sont à Haïti actuellement. Aujourd'hui, ben, nous sommes quatre personnes qui ont ce pouvoir. Ben. Quatre personnes, je vous dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de faire le vidéo en hein. ligne. Je n'ai pas l'habitude de faire. Au moment dont nous avons eu le pouvoir, au moment dont nous avons eu le pouvoir, hein, parce que nous faisons des rituels en hein, local, donc on ne connaît pas les réseaux sociaux. Donc on est obligé d'engager des jeunes, de venir nous aider à la maison. C'est de là, les jeunes, les jeunes, voient le travail, ils ne savent pas faire, ils, ils ne connaissent pas comment faire le rituel. Ils s'écoutent de nous. C'est eux qui ont monté sur les réseaux sociaux le premier moment, qui est en train de laquer des gens. Et puis nous, les quatre qui sont là actuellement, on a tout fait. On a tout fait pour arrêter ça. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Donc je suis là aujourd'hui pour vous faire montrer comment ça se passe. Regardez-moi, je ne suis pas un marabout. Que je vais mettre l'argent dans le portefeuille qui est en train de vous mentir non jamais allez renseignez bien mon nom c'est maître d'ac nom regardez mon numéro voilà ça plus 229 66 90 65 si vous clivez d'ac nom dans le google vous me retrouvez aussi donc je suis là pour vous montrer ce qu'on appelle le vrai portrait magique voilà ça si vous suivez bien vous avez trouvé les portes pour le portrait magique et elles en prennent comme ça là aussi sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle le pote magique. Normalement, c'est ça. Maintenant, regardez-moi. Ici, il seulement les deux billets de dîmes ici. Il seulement les deux billets de dim ici. Et ici, nous avons des colis. Nous avons des trucs ici. Regardez ici. Les deux, deux statues-là. Les deux statues-là, regardez. C'est eux qui sont en salle de rituel de d'affectives. Maintenant, je suis là. Regardez-moi. À l'intérieur du porte-melay, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ok. Bon, je vais prendre les 4 colis pour demander les génés ils sont acceptés ou pas. Pour qu'on va continuer le rituel? Regardez, j'ai seulement quatre colis ici. Je vais demander les gênés si ils sont acceptés ou pas. Excusez-moi, vous regardez le colis. Vous voyez? C'est-à-dire les accepté de continuer. Vous voyez très bien. Maintenant, je vais vous montrer le portrait magique. Voilà ça. C'est vite à l'intérieur c'est vide, il n'y a pas le fermeture à l'intérieur regardez c'est vide, totalement vide, il n'y a rien dedans mais là je vais mettre un seul billet un seul billet de 10 000 dedans c'est ce billet qui va multiplier parce que ceux qui me contactent déjà, je l'ai déjà dit avant d'aller dormir, il faut que vous laissez un billet de 10 000 dans le portefeuille avant d'aller dormir parce que c'est le billet qui va multiplier le, ce qu'on appelle le portefeuille magique, c'est pas quelque chose de satanique. C'est un pouvoir que nous-mêmes, on appelle ça l'abus saoudite. C'est un pouvoir qu'on appelle ça l'abus saoudite. Donc, c'est pas quelque chose qu'on disait que c'est l'agent de satanique, que ça a des effets secondaires, le sacrifice humain, tout ça. C'est du faux, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. C'est un portefeuille qui vole l'argent de la banque. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi ça fonctionne dans la nuit. C'est dans la nuit que le portefeuille fonctionne. Maintenant, je vais appeler les génies. Regardez. J'ai mis le pied 10 minutes dans le portefeuille. le Ceux 10 000 là, je vais laisser ça à côté ici. Regardez l'intérieur là. C'est juste un biais que vous Ne dis pas que j'ai mis l'argent dans le portefeuille. Ne dis pas ça. Je vais appeler génie. Je vais appeler la pour qui revient remplir le portefeuille pour moi. Maintenant on va ouvrir le portefeuille. Vous allez voir si c'est vrai ou faux. Voilà ça. Regardez dedans. Il y a quoi Rien que des billets de 10 000. Je ne peux pas vous mentir. Il y en a. y en a. Si c'est le portefeuille magique, il y en a ça au Il y en a. C'est parce que vous n'avez pas la chance de tomber sur les vrais marabouts, c'est pourquoi vous êtes des victimes. Donc, faut que j'essaye de me contacter. Là, je vais vous aider à faire ça. Je vais vous aider à faire le vrai portrait magique, il y a l'argent dedans, vous avez, vous voyez ça, ce n'est pas le faux billet, ceux qui connaissent le français pas, ils connaissent déjà, regardez, ce n'est pas, pas le faux billet, il y a l'argent. je ne vais pas vous mentir. il y a l'argent. vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce l'agent, tout ce que vous voulez, seulement il y a des interdictions que je dois vous dire, si vous avez respecté l'interdiction, vous n'avez aucun problème avec le portrait magique, vous n'avez aucun problème avec le portrait magique, si vous n'avez pas respecté l'interdiction, c'est de là, il y aura un peu de problème. C'est-à-dire, le l'opportunité, ça va refuser de multiplier d'argent. Vous voyez rien que des vêtements de dire. Rien que de l'argent. Regardez, je ne peux pas vous mentir. On peut tout faire, tout, le, tout ce que vous voulez avec l'argent, l'argent pour faire ça. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur 229-66. 86, 90, 65, voilà mon numéro, regardez, je continue encore, je ne peux pas même compter, parce que, regardez, c'est trop il, il y en a le portfolio magique qui produit jusqu'à 5 millions, 6 millions, 7 millions, ça c'est une démonstration seulement que je fais, je ne sais pas mieux que l'argent va se dire comme ça, parce que, si c'est la démonstration, ça sort à partir de 300 000 400 maintenant Maintenant, l'argent qui est là maintenant, ça dépasse 200 000 ou 300 000, voilà ça, si vous avez besoin de moi, contactez-moi, je vais vous aider,